Arrêtez tout ce que vous faites, bienvenue dans le Magic Break. Bienvenue dans le premier Magic Break de 2018, qui dit nouvelle année, dit bonne résolution. Du coup, le Magic Break, bah il change pas. Bon bah du coup, vous savez ce qui arrive, hein. c'est l'heure du point info. 2018 est à peine là qu'on a déjà droit à plein de nouveautés dans le monde magique. Mais je ne veux pas vous parler de nouveautés, produits, gimmicks, etc. Je vais vous parler d'un outil avec lequel beaucoup d'entre nous ont commencé et avec lequel énormément de personnes continuent aujourd'hui. Cet outil, c'est les cartes. Bien vu l'aveugle. Et justement, ce mois de janvier, les designers se sont arrachés la tête pour vous produire des jeux de cartes magnifiques. J'en ai extrait trois qui pourront rejoindre votre collection ce mois de janvier. Les trois ne sont pas forcément très connus. C'est ce qui fait le charme de ce petit point info. Allez, on va commencer par les cartes que vous connaissez déjà sûrement pour leur édition précédente. Ce sont les Visa Playing Cards, produites par Alexandrea et Patrick Kuhn. Cette année, les Visa Playing Cards sortent en... Eh oui, on avait eu le droit aux Visa Bleus, comme les passeports bleus, aux Visa Violet, comme les passeports violets. Je vous rappelle que notre passeport en France est violet quand même. Et les visas Verts, comme les passeports verts. Vous l'avez donc compris, Visa reprend les couleurs des passeports au niveau de la couleur de ses dos. Cette année encore, les visas sont très jolis. La couleur vert est peu utilisée dans les jeux de cartes, même si cette année ça doit être une mode, avec le virtuoso bien sûr. Mais donc moi j'approuve, c'est très sympathique et je vous le conseille vivement. Ce jeu sort le 30 janvier, il n'est pas encore sorti à l'heure où ce Magic Break sort. Les deuxièmes cartes que j'ai vu passer sur Instagram m'ont tout de suite rappelé un air d'été, un air très très frais, très punchy, très coloré. Ce sont les Malibu Playing Cards, produites par Gemini Playing Cards. Ça fait beaucoup de Playing Cards, mais en même temps, on parle de cartes. Donc, on va parler de Playing Cards. Les Malibu ont un dos qu'on pourrait qualifier de, de bokeh. Un bokeh, donc c'est du, du flou, qui est ici dans les couleurs rose, bleu. Enfin bref, qui me rappelle un petit cocktail estival bien sympathique. On, on aimerait presque siroter ce petit jeu de cartes. Hein. De toute façon, vous voyez les images. C'est un jeu que j'utiliserais très volontiers en été. Je, je trouve qu'ils se mêleraient parfaitement à la saison. Les Malibu Playing Cards, il n'en reste plus beaucoup. C'est une édition limitée. Donc si vous les aimez, bah, allez les acheter vite parce qu'elles ne seront plus reproduites. Et on va finir par des cartes très géométriques. Les Cube Lines qui ont été designées par Bass John. Et ce jeu de cartes là, qu'est-ce que j'aime bien avec lui C'est son design très épuré. Noir, blanc, des lignes. Je trouve ça extrêmement minimaliste. Et personnellement, j'adore tout ce qui est minimaliste. J'aime beaucoup, beaucoup. Les figures par contre, soit on aime, soit on n'aime pas. La tête est faite d'une manière assez spéciale. Cette tête est finalement un peu l'emblème, la marque de fabrique de ce designer. Donc les Cube Lines, c'est très épuré, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Et je vois plutôt au contraire ce jeu dans une ambiance un peu hivernale. Au milieu de la neige, on a un très beau paysage blanc avec ces cartes ici qui rappellent le blanc, mais avec du noir. Je me fais des films avec des jeux de cartes. Mais je trouverais ce jeu très sympa en cette saison, par exemple. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite sélection de jeux de cartes. Normalement, les liens pour les acheter... Sont en description donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez plus de photos ou si vous voulez simplement gâcher votre argent enfin c'est pas le gâcher du coup bon allez je me redonne la parole c'est la magie du magic break en même temps dans magic break on entend magic c'était tout calculé depuis le départ on passe à la suite bon on est d'accord si les fêtes sont passées par là vous n'avez plus d'argent et vous ne pourrez pas acheter ces jeux mais il y a une chose que vous pourrez acheter parce que c'est gratuit c'est de la classe et de la classe elliot notre petit suisse sans mauvais jeu de mots va essayer de vous en donner un petit peu. C'est l'heure de la rubrique, Avoir la classe. Voilà, alors c'était pour la petite démonstration. Vous avez pu voir comment fonctionnait la, la fioriture. Et je vais vous montrer maintenant... Euh, bah quel est le fonctionnement en fait, mais de plus près Alors, En fait il vous suffit de prendre une carte comme ceci et de faire comme si vous vous apprêtiez à faire un snap change donc comme si le doigt ici allait partir sauf que vous part... faites partir le... le majeur vers le bas comme ceci et vous laissez le pouce glisser le long de la carte jusqu'à ce que la carte puisse être fixée dans cette position donc à l'empalmage en longitudinal. La carte doit bomber de façon qu'elle soit bombée vers le bas. Enfin, si la bosse pointe vers le bas, c'est pas bon, il faut que la bosse pointe vers le haut, comme ceci. D'accord Comme ceci. Alors, vous êtes en position, vous faites pivoter, vous glissez le pouce, vous bloquez en longitudinal avec la bosse pointant vers le haut. Il vous suffit maintenant d'appliquer une pression avec le pouce sur la carte, et de relâcher la pression. C'est dur de le faire au ralenti, mais à vitesse réelle, ça donne ceci. Alors, on pousse avec le majeur, on glisse avec le pouce, on bloque en longitudinal, on met une pression avec le pouce et on relâche. Bon, là, ça va pas marché parce que je n'ai pas allé assez vite. Alors, ça, c'est la première façon de le faire. Et il y a une deuxième façon, c'est de prendre entre l'index et le majeur la carte, comme ceci, de replier les doigts, et de mettre directement en longitudinal, comme ceci. Alors, on va ici, on bloque... On met de la pression et on relâche avec le pouce, comme ceci. Voilà, c'est assez simple, et j'espère que ça vous aura plu, et au mois prochain. C'est assez aérien, c'est assez sympa, moi je valide totalement. Mais votre public, aussi divers qu'il soit, va-t-il aussi l'adopter Savoir s'adapter en fonction de son public, c'est une des qualités d'un bon magicien. Yann va vous donner quelques pistes pour essayer de le faire correctement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette rubrique Conseils-astuces. Et, et ce mois-ci, je vais vous donner des petits conseils, des petites astuces. Et euh, je vais vous parler en général de l'adaptation de votre magie en fonction de votre public. Alors, je vais traiter ce sujet en plusieurs grands points. Il doit en avoir trois ou quatre, je ne m'en rappelle plus trop. Et voilà on commence tout de suite alors le premier point c'est le plus important je pense c'est comme c'est pour ça que je commence par celui-là c'est connaître son public si vous ne connaissez pas votre public vous ne pouvez pas euh, vous adapter ça va de soi vous ne pouvez pas rebondir la première chose à faire quand vous êtes en prestation que soit euh, rémunéré ou non si vous faites en famille etc vous connaissez votre public donc vous vous souciez pas de ce point je m'adresse plutôt au, à ceux qui font ça en, en tant que professionnel ou semi professionnel donc renseignez vous bien euh, avant sur qui fréquente le lieu donc si c'est une soirée privée donc soit Soir événementiel, mariage, comité d'entreprise, toutes ces choses comme ça, toutes les soirées privées en règle générale, demandez à l'organisateur ou à celui qui vous engage la liste des invités ou juste leur âge, vous demandez le plus d'informations possible et avec ces informations vous pourrez euh, faire votre magie en circonstance chez vous, etc. Si c'est plus des jeunes, si c'est plus des personnes âgées, si c'est des businessmen, si c'est de... Voilà, vous n'allez pas faire pareil, on dit on fait jamais pareil. Donc voilà, il faut, faut déjà s'adapter avant la prestation, donc il faut en savoir le plus possible. Si vous êtes en soirée un peu plus ouverte, donc bar, restaurant, où il y a tout le monde... Euh, qui peut venir entre guillemets, renseignez-vous quand même au préalable sur celui qui vous engage ou sur le, le site du restaurant en, en question, sur les périodes d'affluence, déjà c'est assez important, euh, savoir si à 20h30 euh, à 20h32 il y a une, une grosse période d'influence, alors si vous commencez votre prestation à 19h, entre 19h et 20h32 vous allez être tranquille etc à 20h32 vous savez que ça va envoyer, donc à 20h30 vous allez à votre mallette, vous vous rechargez euh, à bloc, Connaître son public c'est aussi pour, pour soi, pour notre magie pour notre prestation, donc voilà si vous savez qu'à 20h32 il va y avoir plein de gens, vous allez à votre euh, vous vous rechargez en carte, en charpie, en papier flash, en tout ce que vous voulez mais voilà comme ça vous n'avez pas besoin d'y retourner dix euh, mille fois euh après. Deuxième point, important aussi, c'est ne pas tomber dans l'automatique euh, C'est-à-dire, moi j'en connais plein qui vont voir une routine dans un livre, dans un DVD Sur internet, dans tuto magie gratuit, je sais pas quoi, sur Youtube, bref Et qui euh, apprennent le technique par cœur, les textes par cœur et tout Alors c'est très bien, hein. bon, ils vous faites comme vous voulez hein. En prestation ou, euh, ou quand vous allez montrer votre magie Le fait de connaître un truc par cœur, déjà ça se sent Vous allez pas vous soucier des autres Vous allez juste vous soucier de votre magie, ce que vous faites Et vous êtes dans votre bulle, vous faites votre truc par cœur Vous regardez la réaction, ha ah ah ha ah, ha. Génial, Ce sera rarement le cas si vous faites un truc par coeur, il n'y aura pas de bonnes réactions Ayez une base, faut pas tomber dans l'extrême improvisation non plus, hein. ça je suis d'accord avec Pas être d'un extrême à l'autre c'est jamais bon, tombez pas non plus dans le par cœur, dans l'automatique etc faut, faut un juste milieu, faut pas de la full improvisation, faut pas de la full automatique quoi, faut faut jauger Donc la magie est un art, pas une pièce de théâtre, faut bien vous le, vous le rentrer dans le crâne hein. Troisième point c'est savoir improviser, alors il y en a qui savent bien improviser, il y en a qui savent moins bien improvise. Ceux qui n'improvisent pas sont ceux généralement qui soit débutent, soit n'ont pas encore totalement confiance en eux et ça peut se comprendre parce que d'apprendre un truc par cœur, etc on est plus à l'aise avec quelque chose qu'on sait faire qu'avec quelque chose qu'on va faire sur le coup et on n'est pas sûr du tout si ça va marcher. Alors ça je vous comprends totalement mais du moment où vous avez, je sais pas, une routine de, de pièces, prenez la pièce dans votre main euh, magique elle disparaît elle réapparaît derrière l'oreille de la spectatrice qui est assez mignonne d'ailleurs vous avez demandé le 06 à la fin mais bref ça on s'en fiche vous pouvez faire avec n'importe quoi s'il y a une, un morceau de pain qui traîne sur la table vous voulez poser votre tapis ou quelque chose dessus avec le morceau de pain gêne vous pouvez le poser quelque part d'autre mais vous pouvez aussi le prendre vous faites oh, il m'énerve comme ça vous le lancez comme ça il disparaît c'est joli c'est de l'impro les gens ils vont se dire ah ouais c'est pas un truc qu'il a pris par cœur, c'est un truc sur le coup Ils vont pas se le dire tu vois mais inconsciemment c'est ça Donc voilà savoir improviser avec les éléments qui entourent et tout S'il y a une bouteille machin Ah oh, vous avez une pièce et tout Oh boum bouteille et euh pièce dans la bouteille, génial, et c'est ça, ça l'impro si on vous donne rien, si vous êtes en caleçon vous, hop, vous allez en caleçon dans un bar sans jeu de cartes, sans rien, vous savez faire quelque chose ça c'est l'impro, et essayez hein. bon pas d'aller en caleçon dans un bar ou voilà, mais euh, d'aller sans rien quelque part, ou même euh, en ziné de famille etc, vous pouvez commencer par là, euh, et euh, faire de la magie avec des objets qui entourent, prenez votre une bague, prenez une pièce, hop la pièce elle se transforme en ta bague, machin, ta bague elle est plus là, hop voilà, tout ça c'est de l'impro et ça s'apprend. Le dernier point c'est rebondir sur les réactions des spectateurs après le tour ou après, après la prestation. Par exemple si euh, vous avez, un, vous avez euh, quand il faut rusher les tables, vous avez un numéro complet, vous faites, euh, je sais pas, 2 trois cartes, machin, après vous allez faire une pièce, un billet, machin. Mais si euh, le mec en vous... en, en quand vous allez vous présenter bonjour je suis magicien et tout, euh, fais-moi apparaître des billets ou fais-moi disparaître ma femme. Bon disparaître ma femme ça va être compliqué. Faire apparaître un billet, tu fais ah non je fais pas des miracles non plus, et puis je le fais que pour moi. Là vous montrez les ma vie, je sais pas, vous produisez un billet, papier flash, machin, puis je le fais que pour moi, voilà. Et tu mets dans ta poche. Rien, ça c'est rebondir sur la réaction des spectateurs. Le mec il t'a demandé un billet, tu le fais direct. Et le mec il va dire putain ouais, il peut vraiment le faire, quoi, c'est ouf. Donc rebondir sur la réaction, c'est la meilleure chose parce que les spectateurs sans s'en sans rendre compte vous donnent un challenge. C'est à vous de le réaliser. Si vous le réalisez c'est génial parce que le mec en face il va se dire Ah ouais il fait pas que un numéro avec des cartes, lui euh, je lui demande un truc il le fait quoi Il est, il est au taquet quoi C'est rebondir mais c'est pas aussi pas, pas forcément faire de la magie C'est aussi euh, je sais pas faire des petites réparties, euh, si quelqu'un vous fait une blague machin euh, ah, fais disparaître ma femme tu fais voilà je fais de la magie pas des miracles et tout ça va les faire rire Tu le calcules le mec en fait Rebondir sur la réaction des spectateurs c'est aussi leur donner euh, une part d'importance dans votre magie ça veut dire voilà, vous êtes, pas, vous, êtes, vous êtes existants. Enfin, vous existez. Il n'y a pas que moi qui fais mon numéro et je me barre. C'est vous êtes là avec moi et je fais, votre, je fais mon tour avec vous. C'est leur faire comprendre qu'ils sont avec vous et qu'ils qu existent et qu'ils sont pas invisibles. Quoi. Donc voilà, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur ce sujet. Il y a tellement de choses à dire pour, euh, pour adapter sa magie, mais je pense que j'ai dit les plus gros points. Donc si vous avez des questions, posez-les en commentaire, il n'y a pas de problème. Mais je vous laisse sur ce avec la suite du Magic Break. Salut Voilà, j'espère que comme d'habitude, cette petite rubrique conseil et astuces vous a servi et que vous pourrez appliquer ses conseils dans votre vie de magicien de tous les jours enfin celui qui n'avait pas besoin de ses conseils dans sa vie de magicien de tous les jours c'était bien Lénard Green, le grand maître maîtrisait à la perfection son public et justement, monsieur Leonard Green JS vous en parle ce mois-ci dans la biomagie Bonjour à tous Aujourd'hui, on va parler de Léonard Green. Alors contrairement aux dernières fois, je ne vais pas prendre chaque lettre une par une pour donner une qualité au magicien dont je vais vous parler aujourd'hui, mais j'en ai choisi qu'une. C'est la première lettre de son nom de famille, Green, G pour génie, car je pense que ce mot-là résume complètement, entièrement, intrinsèquement le personnage, et on va voir maintenant pourquoi. grainer un 25 décembre 1941 pour être précis à 18 ans il va commencer à pratiquer la magie au fil des années il se perfectionne et en 1988 à l'arrêt aux pays bas pour fism donc euh, la grande compétition les championnats du monde de magie toutes catégories confondues il se présente pour le close-up et il est disqualifié Disqualifié Ouais. Alors comment est-ce possible Comme la magie utilise des trucages ou des trucs, bah comment est-ce que tu peux tricher pour un concours de magie ben, Tout simplement, les juges ont cru qu'il avait utilisé des complices. Alors qu'en fait, euh, bah, pas du tout. C'était tellement bon que même les juges ont cru qu'il avait triché. Mais il va pas se décourager et revient trois ans plus tard, en 91, pour fisme à Lausanne. Et ce coup-là, bah, il insiste bien pour que les juges mélangent même les paquets, que ce soit le bordel et tout. Et puis bah, ce coup-là, évidemment, il gagne. Et alors maintenant vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ont cru qu'il avait triché à quel point ça pouvait être si bon que ça et si fort que ça, pour que les juges se fassent berner Et ben tout simplement parce que le monsieur, son deuxième surnom, c'est le roi du chaos. Parce qu'en gros, les dinguerines, il va vous donner le paquet, vous mélangez, vous faites ce que vous voulez, un, un chaos pas possible, vous mettez le bordel. Vraiment le bordel, hein, le plus complet, le plus... Ah, oh, Vraiment, euh, y a rien quoi. C'est aucun moyen de manipuler. Et mieux que ça, vous lui scotchez les yeux, avec les paupières fermées quand même, hein. faut rester humain. Et il s'enroule la tête dans de l'aluminium. Et puis bah, euh, ok, nommez une suite. Alors vous nommez votre suite, et puis bah, il récupère les cartes. Et puis bah, il va vous sortir une par une les cartes dans l'ordre de la suite que vous avez nommée de la soirée. Comme ça, dans le bordel, puis après il les sort de façon stylée et tout, et, et c'est absolument génial Dernière petite anecdote, pas des moindres, mais en 2014, on a failli le perdre d'une certaine façon puisqu'il a subi un AVC. Et bah, ça aurait pu atténuer euh, bah, déjà son mental et puis son physique. Et en final, apparemment, il s'est plutôt très bien remis. Donc c'est une bonne nouvelle pour la magie. Ça aurait été emmerdant qu'un génie pareil perde les moyens de continuer de nous faire rêver. Eh bien, j'espère que cette courte biographie sur Green vous aura intéressé. Eh bien, j'espère que cette courte biographie de Leonard Green vous aura intéressé et vous du moins donné l'envie d'aller découvrir son travail. Dans la description ou alors en commentaire, on verra. Vous aurez un lien vers sa routine complète de FISM et vous allez voir, c'est de la pépite. Si vous ne connaissez pas, allez voir, vous avez... c'est waouh, exceptionnel. Et puis, pas pour ceux qui connaissent, ça fait toujours plaisir de revoir des pépites pareilles parce qu'on ne voit pas si souvent que ça finalement. Je vous remercie et je vous donne la main. Ciao. Sans aucune transition, on va maintenant réfléchir un peu. Parce que c'est important parfois de se poser et de réfléchir par exemple à pourquoi on fait ce métier. C'est justement la question que va nous poser Louis ce mois-ci dans sa nouvelle rubrique où il essaye de prendre son temps, de se poser autour d'une question et de mieux comprendre pourquoi finalement on est magicien. C'est parti, je vous laisse découvrir ça Pourquoi j'avais commencé la magie Est-ce que c'était un manque de reconnaissance, je sais pas, un manque d'amour peut-être Aujourd'hui ce qui m'importe le plus c'est de me demander pourquoi j'en fais encore, pourquoi je continue, pourquoi je me lève tous les matins en fait pour ça. Salut à tous, il est actuellement 2h du mat, je me les caille dehors, pour la simple et bonne raison que je n'arrive pas à m'endormir. Et pourquoi je n'arrive pas à m'endormir, pourquoi je n'arrive pas à trouver le sommeil. On va voir ça tout de suite. Yeah, a collapse, nothing... Autour de moi, j'ai entendu plusieurs réponses. Mais il y a une réponse. Une réponse qui m'a particulièrement intéressé, et c'est la suivante. Je fais de la magie pour faire passer un message, faire passer des émotions, bref, raconter une histoire. Mais maintenant, je vais t'expliquer pourquoi cette phrase, elle devrait être ta propre maxime. Yeah, nothing... J'adore cette phrase. Car elle montre qu'il faut être deux pour vivre un miracle. Un pour le présenter et un autre pour le vivre. C'est vrai, sans spectateur, pas de magie, pas d'illusion. gaucheman lui-même disait que la magie ne se trouve pas dans les mains du magicien, mais dans l'œil de celui qui la regarde. Cette phrase elle est très percutante. En effet, elle montre la complexité de la magie. Être magicien, ça ne s'improvise pas. Être magicien, c'est un métier complet. Il faut être à la fois auteur, comédien, metteur en scène, réalisateur. Bref, il faut maîtriser plein de compétences en un seul métier. Donc rien que pour ça, la magie ne s'improvise pas. C'est un truc complexe. Il faut travailler. Ce qui me fait rire, c'est un paradoxe. C'est que les gens n'ont jamais eu autant l'opportunité de se parler, tu vois, avec Facebook, Messenger, Snapchat, tous les réseaux sociaux, Instagram. Mais pourtant, on remarque que les gens se parlent de moins en moins. Et les gens aujourd'hui, ils ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin qu'on leur parle, ils ont besoin qu'on les fasse rêver. Dit comme ça, on pourrait croire qu'être magicien, euh, c'est faire le tapin. Ok, mais c'est pas du tout ça, d'accord Tant qu'il y aura ce besoin du public, nous serons là pour y répondre. En fait, c'est très simple. Si je fais de la magie, c'est tout simplement parce que... <tousse> J'espère que vous n'avez pas zappé cette rubrique par peur de réfléchir. Quelle belle transition pour annoncer le zap de ce mois-ci. Vous allez voir, on a rassemblé la crème de la crème de ce qu'on a vu sur Instagram. With 4 cartes, uh, strange et right? coins. Kim. Marc, of course. I'm to try it, something. Yeah, thank you. But I'm going to do it something like this. Boom. Wow. Four in a row. Ce petit break est passé extrêmement vite. Le Magic Break de janvier est déjà terminé. Enfin, n'oubliez quand même pas que vous pouvez publier toutes vos vidéos sur le hashtag Zapriborn. C'est sur Instagram, ça nous permet de voir vos jolies routines en général et de les publier dans cette rubrique. J'espère qu'on se retrouve très bientôt pour un nouveau Magic Break ou pour une nouvelle vidéo. Enfin bref, faites de la magie. À bientôt. Ciao.